je suis devenu chrétien. Ah oui, c'est une question qu'on pose souvent. Euh, comment je suis devenu chrétien Par où je veux commencer Pour faire court, en fait, j'ai une amie à moi qui m'a invité euh, euh, à des cellules de prière à l'époque qui étaient organisées par son église. Donc du coup, euh, je, me suis, euh, je me rendais chez elle de temps en temps. Mais en réalité, moi, je me rendais chez elle parce que je voulais qu'elle me fasse des tresses. Bon, même si j'ai pas de cheveux aujourd'hui. Hein. <rire> mais une certaine époque, j'avais des cheveux, donc je me, faisais, je, me faisais, je me faisais des tresses en fait. Donc euh, voilà. Et euh, cette amie aujourd'hui est devenue femme de Dieu, euh, pasteur. Euh, donc quand elle m'invitait chez elle pour euh, me prêcher l'évangile, me parler de Dieu, je me disais, mais je connais toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu vas m'apprendre Moi, euh, j'ai vécu la guerre. Pendant des temps, on était en guerre. Euh, on passait beaucoup de temps dans la prière. On était catholique donc euh, je m'y connais. On faisait des veillées de prière même. Donc, il n'y a rien que tu vas m'apprendre. Il n'y a rien que tu vas m'apprendre. Donc, euh, je disais, quand toi, tu seras à mon niveau, viens me voir. Mais elle, elle persévère et passe du temps dans la prière. Et euh, du coup, un jour, elle invite une autre amie à moi. Euh, donc, je me dis, bah, tant mieux, hein, si elle invite. Bon, en réalité, c'était mon ex. <rire> donc, elle invite euh, à cette cellule de prière. Ils passent du temps ensemble dans la prière et... Euh, euh, elle invite même à venir à l'église. Je me dis, bon, bah, pourquoi pas Sauf que mon ex copine avait peur d'y aller seule. Je dis, bon, bon, on va y aller ensemble. Donc c'est comme ça qu'on y va ensemble, on se retrouve là, je ne me rappelle même plus qui avait prêché. Euh, au bout d'un moment, ils appellent les gens de devant pour euh, accepter Jésus, pour prier. Moi, pour moi, en fait, c'est plus une prière comme tant d'autres. Donc, il euh, n'y avait rien de vraiment ouf, quoi. C'était normal. Ok. C'est comme ça qu'on invite devant. Donc du coup, bah... Je dit, bah, va devant. J'ai dit, non, elle me dit, elle a peur. Je dis bon, OK, on va y aller ensemble. On avance. Et au moment où on est en train de prier, je lui dis, bah, répète comme le monsieur ce qui nous, qu nous dit de répéter. Parce que c'est important pour toi. Parce que lex copine était païenne. Et dans sa famille, Dieu n'existait pas. Voilà, c'était leur conception des choses. Donc, je me, suis, je me disais, bon, au moins qu'elle puisse croire en Dieu, c'est déjà ça. C'est comme ça qu'elle euh, prie. On prie tous ensemble. On accepte le Seigneur, on répète ses mots. On dit « Amen ». Donc moi, dans ma tête, je suis venu accompagner une personne qui ne croit pas en Dieu. Donc on l'invite à de prier devant. Je me dis « Bon bah va pour qu'on puisse prier pour toi ». Et c'est là où je me retrouve avec elle aussi devant en train de prier, en train de faire la prière de repentance. Au nom de Jésus, « Amen ». Et là, il y a eu une onction qui est tombée sur moi, ou du moins sur nous, parce qu'on plus, était plusieurs à tomber. On s'est tous retrouvés au sol. J'arrivais plus à tenir sur mes jambes, je tremblais de partout, je pleurais, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit mais ces gars-là ils m'ont fait quoi C'est quoi cette histoire Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire ici Et euh, mais en même temps, il y avait comme un kiff dedans. Il y avait comme un truc, que euh, je ne sais pas comment expliquer, mais j'aimais quand même ce qui, ce qui arrivait. Euh, donc, euh, l'expérience finie, on se relève. Je suis toujours euh, électrifié. Euh, je ressens l'électricité dans tout mon corps. Il euh, y a même un collègue, il y a une personne qui était assez à côté de moi. Je lui ai dit « mais touche ma main, tu vas voir, tu vas ressentir l'électricité. » Elle touche, elle le sait, elle ressent l'électricité tellement cette action était palpable. Euh, voilà, à partir de là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Après ce jour, j'ai eu l'impression que je venais de vraiment renaître de nouveau. Mais c'est plus tard que j'ai compris ce qui m'est arrivé. Même les couleurs avaient changé, les couleurs n'étaient plus les mêmes. Les sons n'étaient plus les mêmes, l'environnement n'était plus, les mêmes. même l'odeur extérieure n'était plus la même. Tout était devenu nouveau, j'avais l'impression que je venais d'arriver en France pour la première fois. Comme tout au début quand j'arrivais que je découvrais tout. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je, je suis né de nouveau et j'ai commencé à m'investir plus dans les choses de Dieu. Euh, j'aimais l'onction, j'aimais la prière, euh, je, je me rapprochais beaucoup d'un ami à moi. Euh, qui m'a appris à prier, qui aujourd'hui euh, est parti euh, en Afrique du Sud. <rire> euh, donc, je passais beaucoup de temps de prier, euh, en priant avec lui, là où j'ai appris à prier, là où j'ai appris à, à consacrer ma vie à Dieu. Voilà, dans les choses spirituelles. En gros, voici comment je suis né de nouveau. En gros, je dis souvent que Dieu m'a fait un guet-aport. Voilà. Il, il, a, il a vraiment fait un guet-aport. J'allais pas à l'église pour ça, j'allais plus pour accompagner quelqu'un. Et, et finalement, je me suis fait avoir. Voilà, j'espère que tu as tout compris.